Il y a des attentes euh, incroyables autour de toi. Euh, les gens parlent que tu peux être le meilleur joueur de l'histoire, le, le, le, changer complètement le, le basket. Est-ce que toi, quand tu t'entraînes tous les jours, dur, euh, toi, tu travailles pour être, pour être ce joueur-là ou en fait, tu te dis, je veux être le, la meilleure version de moi-même et puis les choses viendront Alors, euh, Tu as ça en déjà... tête de dire que tu peux... Ça doit être bizarre de se dire que je peux potentiellement être le meilleur joueur de tous les temps. Je pense que j'ai je je une bonne étoile et que... Si je travaille comme il faut, j'aurai les résultats qu'il faut. Bien sûr, des fois, l'avenir, la, l'univers me mettra à l'épreuve et j'aurai des moments durs, j'aurai des défaites, j'aurai des. Voilà. Ça arrivera, bien sûr. Mais ce ne sera que des tests. Et au final, je sais que ma bonne étoile, mais voilà, quoi, je, j aurai, j aurai, j aurai les, je serai récompensé pour mes efforts. Mais euh, je fais vraiment les choses étape par étape. Donc, en gros, avant d'être le meilleur joueur d'univers, il faut commencer par être le meilleur joueur de France. Ensuite, euh, on verra, quoi. C'est bien parti. Ouais. C'est bien parti, mais c'est vrai que là, on peut aussi euh, reparler un peu de ton entourage, etc. C'est que tu as toujours eu ce discours sur la bonne étoile un petit peu en disant, bah, j'ai l'impression que t'es un, un garçon qui kiffe la vie. Tu ouais, vois, euh, la vie t'offre beaucoup de belles choses hein, jusqu'à ouais. présent et j'espère que ça va continuer pour toi. Mais c'est aussi euh, parce que t'es bien entouré par ta famille. Ouais. On croise souvent ton papa avec qui on discute tout en temps, qui est très sympa. Passion, vraiment... passionné, de... passionné de basket. Parce que ah ouais. il est de basket. Il, voilà. aime bien, il aime bien nous parler. C'est vrai qu'il nous parle de basket, il régale. On sait que ta maman a joué au basket, bien sûr. Euh, tes frères et soeurs sont dans le basket. Euh, ça m'amène aussi à cette question du, du basket. Euh, Est-ce que tu aurais pu faire un autre sport, en fait euh, Je pense que j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses. Mais euh, le basket, c'est... que c'est une passerelle Parce qu'au final, le basket, j'en ferai que même pas pour la moitié de ma vie. Quoi. Donc, en gros... Euh... Ah, pense, tu vois les choses comme ça Je pense que j'aurais pu, pu, pu faire beaucoup d'autres choses, mais c'est quoi ça <rire> C'est toi qui, qui jongle, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, j'aurais pu faire ça, par exemple, du foot freestyle. Il <rire> non, non, mais, mais, euh, bah, y a C.N. Garcia et C.N. Garcia, à me la gueule. Mais euh, je pense que j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses différentes, mais euh, j'ai choisi de dédier cette partie de ma vie au basket. Je vais le faire comme personne n'a jamais fait. C'est ça, tu vois, j'aurais pu, pu vouloir être... Euh, être euh, bah, astronaute, j'aurais été l'astronaute comme personne n'a jamais été astronaute. Mais j'ai choisi de dédier cette partie de ma vie au basket et voilà, quand je vais le faire à 100%. On a parlé de tes qualités, de ta manière de travailler, euh, y a... mais tout ça, et être potentiellement le meilleur joueur de l'histoire, il y a un côté mental. Ouais. Et là-dessus, t'as bluffé tout le monde quand même. T as, t as, t as, t as 19 ans, en début de son, t avais, t avais 18 ans. Euh, ouais, je suis pas mal en maths. Et, euh, <rire> Et il y a cet aspect mental, et cette année, on t'a vu mettre, mettre vu mettre des gros tirs, on t'a vu aussi dans l'attitude, ouais. c'est-à-dire que t'es le plus jeune de l'équipe, et je t'ai vu aller chercher des ricains euh, qui faisaient la gueule après, alors qu'on lui a demandé un temps mort, aller re, re, re, remotiver ouais. ces mecs-là. T'es déjà ce gars-là, en fait, dans l'attitude. Ça, ouais. c'est une, euh, une autre piste de développement, sur laquelle je peux commencer à bosser dès maintenant. Et il euh, y a beaucoup de choses, euh, d'après moi, qui... Qui n'ont pas été. que j'aurais pu faire dès le début d'année, mais que, mais que je fais seulement à partir de. Enfin, que j'ai commencé à faire seulement récemment. C'est voilà tout cet aspect euh, rendre vraiment les autres meilleurs. Avant, on me disait, qu'il faut rendre les autres meilleurs, donc je fais des passes, euh, écoute le coach, je t'encourage, tu vas soutenir les gars, mais en fait, c'est tellement plus profond et c'est aussi ce qui. voilà quoi, c'est aussi ce qui me motive, euh, qui, ce, qui, ce qui motive à rester jusqu'à la fin de l'année avec cette équipe. Euh, voilà, parce que j'aurais pu, pu dire, euh, ok, j'ai fait mes stats, j'arrête ma saison, tu vois. Mais c'est aussi ce qui me motive à rester avec ces gars, que j'aime, cette équipe que j'adore. Euh, c'est qu'en gros, je crois en ces gars, je pense qu'ils croient en moi. Et donc, je, peux pas, je, je suis obligé de les, de les emmener au maximum de leur potentiel sur toute la période, avec euh, sur toute la période euh, pendant laquelle ils seront, je serai avec eux. Tu vois je, je dois les emmener au, au, plus haut, au plus haut possible. en fait. Parle-moi un peu de l'aspect mental. Est-ce que tu te prépares est-ce que tu, au quotidien, on a parlé de muscu, on a parlé de basket, mais est-ce que es, tu vas voir quelqu'un, tu vas voir un, un, un psychiatre ou non. quelque chose comme ça, est-ce que tu as, as mis en place des choses Je te dis ça parce qu'avec Kevin Serrafin, on en a beaucoup parlé, ah ouais Kevin a joué euh, des années en NBA, mm -hmm. il nous disait que peut-être son plus grand regret, c'était de ne pas avoir euh, assez tôt mis en place des choses d'un point de vue psychologique, pour euh, être bon dans les grands moments, pour euh, ne prêt. pas être pas être prêt, bien sûr, mais aussi mieux gérer les, les mauvais moments, les moments de ouais. down. Est-ce que là aujourd'hui tu as mis des choses en place Alors, euh, non, je n'ai pas mis des choses en place, mais par, mais par contre je pense que euh, une force que j'ai, c'est que, que j'ai aucun problème pour dire les choses tu vois, avec mes proches, mes j'ai mes frères et soeurs, j'ai ma famille. Je peux leur dire, enfin je, je peux leur parler de tout, presque tout, tu vois, et puis quand ça ne va pas, j'ai aucune difficulté à leur dire que ça ne va pas. Quoi. Bon, ça, heureusement, la plupart du temps, ça va bien. Mais, euh, mais en gros, euh, ce qui est bien, c'est que voilà, je n'ai pas, pas ce blocage. Tu sais, tu sais c'est facile de tomber dans une spirale de négativité. Quand même si c'est si que du superficiel, mais tu peux avoir plein de trucs qui ne vont pas dans ta vie. Et c'est facile de tomber dans cette spirale de, né, de négativité. Et tout. Mais moi, je pense que j'ai cette facilité à, voilà, quoi, à, à, à, me laisser, à me laisser aider en fait, par, par mon entourage. Mais euh, non, je, je, pour l'instant, je ne ressens pas le besoin. Quoi. Alors, je te pose une autre question par rapport à ça, parce que le mental aujourd'hui est très lié bah, à ce qui se passe autour, le folklore, etc., ouais. dont les réseaux sociaux. Mm -hmm. C'est sur les réseaux sociaux, ouais. et alors tu as 98% des gens qui t'adorent et qui te, qui te saucent, hein, disons-le clairement, mais il y a toujours une petite part de gens qui vont avoir des doutes, hater tout simplement. Est-ce ouais, ouais. que ça, tu es sensible à, à ces retours parfois négatifs même des journalistes, on a vu Catherine Perkins dire une ou, ah ouais « une la photo, tu te fais dunker dessus là, par un, un luthienien, il me semble, à peau, Et il dit « C'est lui le futur numéro 1. Bon, c'est des, ouais. des, des statements catastrophiques, <rire> mais c'est des mecs, c'est des anciens joueurs, champion ouais, NBA, ouais. qui sont sur ESPN. Ça touche des fois des... Alors, bon, euh, ça en l'occurrence, non, ça, ça me touche pas. Mais, <rire> mais, euh, mais euh, non, c'est quelque chose que je, je pensais que j'étais totalement immunisé à ça, tu vois. Pendant les deux dernières années peut-être où ça a commencé un peu à être un peu, un peu viral de temps en temps. Je pensais que j'étais totalement immunisé à ça, donc je voyais les, je voyais les, les réseaux, bon, je voyais les haters, ok, pff, je m'en fous. Mais, euh, mais quand même depuis, euh, depuis euh, quelques mois, depuis ce début d'année, de saison, euh, j'ai presque totalement quitté en fait... Euh, déjà, je me suis désabonné de beaucoup de comptes basket et tout sur Instagram et tout, j'ai presque totalement quitté le, voilà, les, le, le basket sur les réseaux en fait. Et euh, je me suis rendu compte que ça va mieux. Je pensais que ça allait bien, mais en fait, ça va mieux. Sans, sans voir cette négativité. Des fois, ce n'est même pas à propos de moi, la négativité, mais c'est des, voilà, des, des takes qui sont horribles, quoi, des, des statements euh, dégueulasses. Et, euh, et en fait, c'est... Bon, c'est surtout Twitter qui est le, le repère de la négativité sur Terre, mais... mais euh, c'est bien dit. Ouais. Mais, mais euh, je me suis rendu compte que ça va mieux, quoi. Parce que en fait, ouais, c'est quelque chose dont je me soucie, mais... Donc les réseaux, je peux vivre sans quoi, ça m'est égal. On est d'accord là-dessus. Hein. Bon, J'ai l'impression qu'on est tous d'accord là-dessus. Que... Mais on l'a peut-être compris un petit peu plus tard que Victor. Quoi. <rire> alors, tout simplement. Tu disais que t'aimais tes gars, ouais. des Mets, que tu ne pouvais pas partir et te dire, euh, te dire que... Partir comme ça dans ma saison est faite, je vais être numéro 1 et puis je vais me concentrer. De, du coup, deux questions. Euh, on ne te, te verra pas. Du coup, avant la draft, aller faire euh, toutes les... Euh, tous les training camps, les entraînements là-bas, les, les workouts là-bas, work là le draft combine, tout le tout ça. Draft combine. Non, non, non, ça, ça a jamais vraiment été dans mes dans mes projets de le faire. De toute façon. Mais mais euh, puis de toute façon, si là, il me semble que la saison peut finir au plus tard euh, la veille de la draft. Donc en gros, si on si on va le, le plus loin, le plus loin possible, c'est possible que j'aille à New York un jour avant, que ça, avant la draft. Donc, si match cinq des finales il y a ouais. et que tu y es c'est ma deuxième question, <rire> où... voilà. c'est que vous faites une, une saison collective euh, surprenante et de très haut niveau avec les Mets, les pleurs vont arriver, ouais. ça perd un peu derrière, Chollet est en train de craquer, euh, Lasvel lâche quelques matchs, on l'a vu à Graveline il n'y a pas bien. longtemps. Ouais. Euh, c'est quoi l'objectif C'est s'offrir une finale euh, Est-ce que vous pensez que ce groupe-là, des Mets, qui a été un peu chamboulé, il y a le départ de, de, de, de Waters euh, il n'y a, a pas longtemps, est-ce que vous pensez que ce groupe-là peut s'offrir Monaco ou Lasvel sur une ouais. série Oui, ouais, bien sûr. C'est franchement le, le, le seul, il y, y a besoin d'un seul argument, c'est qu'on avance en coller. Et que quand on lui fait confiance, ça marche bien. Ok, c'est un bon argument. Mais tu sais que tous les gars autour de toi, et ça dure depuis euh, des mois, disent que bon, tu as le bon état d'esprit, on l'a compris aujourd'hui euh, s'il fallait le comprendre, mais que surtout pour toi l'objectif c'était d'être champion de partir. C'était ton seul objectif euh, collectif cette saison, au-delà des stats individuelles et tout ça. Et ouais, ouais. c'est ce qu'on retrouve encore une fois aujourd'hui. Bon, si tu y arrives, bravo, ce sera un sacré exploit, on peut le dire aussi. Hein. Allez taper Monaco ouais. ou l'Asvel... Ou, ouais, ou les deux Ou les deux, sans faut... faire offense à tous les autres. Ce hein. sera... oh, serait... Ah ouais, serait incroyable. Il faudrait <rire> certainement faire les deux, d'ailleurs, euh... pour être champion. Hein. Il me semble que si l'Asvel finit 4e ou 5e, on ne peut pas les avoir avant la fin. Ce serait Monaco, Asvel... Quatrième ou huitième, mais je ne pense ça. pas qu'ils finiront en huitième. Bon, après, il faudra, si ça, là, au jour où on parle, c'est la chorale de Rouen qui est septième, vous êtes deuxième. On a vu les deux matchs contre Rouen, deux, deux fessées monumentales. Ouais. Hein, donc, il y a déjà plein de choses à faire. À l'époque, on n'écoutait pas encore Vincent. Ah, <rire> ah, mais comme ça, à l'époque, c'était un mal longtemps, ça. Ouais, y ah, a grandi, cl... bien sûr. C'est vrai, il y a eu un déclic, est là en... dernièrement Bien sûr. Mais raconte-moi, je, je veux savoir. Ça revient avec ce que je vous disais avant. C'est tout le travail que j'aurais pu j'aurais pu faire depuis le début d'année, mais que je m'en suis rendu seulement récemment, c'est comment rendre le groupe meilleur. Et en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, parce que j'ai rendre... découvert que j'étais capable de... C'était en nous, c'est dans l'équipe, on est capable de rendre tout le monde meilleur. C'est-à-dire du meneur au pivot, mais aussi le prépa physique, le kiné, le manager, le président, il n'y a pas que le basket, en fait. Et en gros, j'essaye au maximum, j'essaie de faire ce que je peux, pour que, à la fois, euh, le, le, le staff aide les joueurs, et que le joueur aide le staff, et que ce soit en fait une relation euh, voilà, quoi, bénéficiaire aux deux, et que, et que voilà, en fait, on, on ait des exigences de, de clubs, euh, pas de club de Betley, de clubs de Euroleague, tu vois. Euh, du coup, on essaie de mettre beaucoup de choses en place, et ça, ça, ça en dérange certains, parce que ça bouge un peu l'organisation, il y en <rire> a d'autres que ça arrange, mais au final, c'est mieux pour la performance, et, et voilà, quoi, c'est... J'essaie je, de faire ce que je peux en tout cas. Alors tu veux fédérer, Alors j'insiste ouais. encore une fois, hein, mais ça se traduit par quoi concrètement tu vois euh, qu'est-ce qui a changé dans, depuis dans, un dans mois les, ouais. Concrètement, il y a, y a deux jours, il y a un, un nouveau kiné qui est, qui est arrivé, là. par exemple, on, a, on, a, on a inquiète plus. Ou alors les, les séances de muscu, c'est beaucoup plus systématique. Il y a des séances... Bon moi je ne m'inquiète pas, j'ai mon gars pour la muscu, je pourrais, mais je pourrais faire la muscu de mon côté. Et tout, là, là, mais maintenant on met en place des séances de muscu toutes les semaines pour tous les gars. Pour la, parce que, pour, enfin, pour la prévention, et puis aussi, ça fait en plus de l'aspect de la, de bon, bah, que les gars progressent individuellement, bah, collectivement, les gars passent du temps ensemble, ils voient bosser, ils, ils voient que l'autre il bosse, il dit Bon, bah, j'ai pas de raison de ne pas bosser moi aussi, et, et puis tout le monde s'élève en fait. Ok, bah, très bien, on verra dans. Alors déjà, on l'a vu dans le dernier match qu'on a pu euh, nous euh, commenter, et contre la SIG aussi, on a vu clairement, il y a un début de, de réponse, en tout cas collectivement. Et je te l'ai dit euh, en interview après moi, je dit, j'ai l'impression d'avoir de trouvé un Victor qui sourit euh, ouais. et collectivement, euh, t'arrives à fédérer et tout. Donc euh, visiblement, il euh, y a des actes et des, et oui. des, des conséquences qui, qui ont été directes. Et oui. Bon, très bien. On ouvre la page équipe de France. Et il est temps. Il faut ah, on a en pas en envie de beaucoup de choses, ça, mais cette année, dans cette saison ouais. fantastique pour toi, il y a eu la découverte de, de l'équipe de France. Ah, c'est fou. Ce que tu l'avais connu, en, tu l'avais connu en jeune. Là, pareil, était arrivé. Alors on sait que les joueurs NBA ne sont pas là, et les joueurs de haut non plus. Il est arrivé et très vite. Ça a été toi aussi l'option numéro 1, avec Vincent Collet. raconte nous un petit peu la, la découverte, un petit peu de l'équipe de France. Ah, ouais, c'est bon. Déjà, c'est c'est un peu un rêve, euh, voilà, quoi, d'enfant. Je voyais, j'ai joué même avec des gars euh, que je voyais à la télé. Euh. Quand j'étais petit et tout, euh, l'équipe de France, c'est vraiment, vraiment un truc de fou. Quoi. Surtout jouer en France, en équipe de France, c'est ça, le, ça le, le top. Mais euh, la pendant la première fenêtre, euh, disons que j'étais un peu. Euh, j disons que je m'attendais pas à avoir euh, un, un rôle aussi important dès le début. Je pensais que. Je pensais me voilà, mettre un peu, pas en retrait, mais voilà, écouter les gars qui avaient plus d'expérience. De, je pense à Paul Lacombe et tout, qui, a fait, qui ont fait je ne sais combien de fenêtres et, et de campagnes voilà, je pensais, je pensais m'en remettre un peu plus, euh, un peu plus euh, au coach et, et, et aux joueurs expérimentés comme ça, mais au final, euh, au final, n'y euh, ouais, a pas de raison. Je, je, je, je vais, tout en restant humble, je vais, je, je vais, je vais quand même réaliser toutes les. Enfin, là, je vais quand même remplir le rôle que le coach me, me dit de remplir, quoi. Et il, avait, il a énormément confiance en moi, J'imagine euh... que ça facilite les choses, que ce soit Vincent, Vincent de toute manière. Bien sûr. Tu gagnes du temps. En... Il t'a mis dans les mêmes chaussures que tu es. En fait. Ouais, en fait, c'est ça. Tout simplement. Je pensais, pensais qu'il y aurait cette différence, mais en fait, c'est ça. Il m'a mis un peu dans le même rôle que j'ai. Le premier match, c'était en Lituanie, c'est ça. Hein le tout premier match, c'était en Lituanie. C'était en Lituanie, je me souviens, ouais. Et, euh, et on a vu que t'as mis une petite mi-temps, t'as adapté un petit peu. Alors en face, il y avait ouais. là aussi des, <rire> des bons ah, babards ca... ouais, ouais, ouais. <rire> qu'on brassait tout ce qu'il fallait. Mais... Et, mais, et là, pareil, t'as subi physiquement. Et puis la deuxième mi-temps, t'as ouais. fait ce que tu sais faire. Ouais, pour le coup, je ne sais pas si j'ai déjà vu un match plus physique que celui-là. Mais pas que sur moi, mais sur les gars et tout. Ils, tout tous, les, tous les gars qui étaient là le disent, c'était ça envoyait quoi, de fou et le service ne s'y fait pas. Bon, C'est FIBA. Mais euh, ouais, c'était. ce ton intention, mais bon, quoi de plus normal Ça, ça fait partie du jeu. Bon, on se projette un petit peu. Il y a la Coupe du Monde aux Philippines. On ouais. espère d'ailleurs pouvoir vous suivre, nous, First Team, euh, là-bas à Manille, et pouvoir. Euh, Suivre l'équipe de France, c'est toujours ce qu'il y a de, de mieux, mais je te pose la question, tu pourrais faire équipe avec Rudy, tu ouais. pourrais faire équipe aussi avec Joël, un bide, qui euh, pourrait arriver en équipe de France. Ouais. Comme, quel regard tu portes sur, euh, sur euh, bah, cette future grande compétition à laquelle on espère que tu vas participer euh, La Coupe du Monde Ouais. Écoute, euh, c'est... Euh, ouais, c'est... Pour moi, il n'y a pas de petite compétition en équipe de France, en fait. Bon, je pense qu'il y a les JO qui sont quand même au-dessus, mais euh, championnat d'Europe, championnat du monde, c'est... Bon, pff, tu te sacrifies sur le terrain quoi <rire> j'ai eu la chance de faire les deux en jeune et euh, c'est toujours la même euh, la même sensation quoi les mêmes sentiments quand tu es sur le terrain c'est oh, je pense que ça débloque quelque chose en fait euh, de jouer pour son pays enfin personnellement en tout cas de jouer pour euh, pour un pays que j'aime euh, et, et voilà avec, avec ce maillot chanter l'hymne national etc., ça, ça débloque, franchement ça débloque euh, ça débloque quelque chose pour ça qu'Evan nous disait ça aussi souvent hein, que, euh... ouais, oui, bah, c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi chez les, chez, chez les adversaires et puis de, mais de, de tous les camps du monde, quoi. L'Argentine ou la Serbie ou les, les, les pays comme ça, c'est juste... Bah, J'ai déjà joué contre des Serbes, même en, en Euroleague, euh, même en, en France, c'est pas les mêmes en équipe, de, en équipe nationale. Hein. C'est vrai que les Américains disaient souvent mais, ça pour oui. Evan, ouais. qui était dix fois plus fort avec l'équipe ouais. de France. Bon, c'est pas pour nous déplaire, en même temps, c'est vrai que <rire> la campagne, il, il a été très, très bon. Il avait, il avait été très, très bon, ouais. Euh, parlons un peu du profil de l'équipe. Là, on imagine forcément, ouais. en, en fantasme, on peut te voir toi, avec Rudy, et avec Joël Embid, on va mettre des, des grandes, grandes parenthèses. Mais rajoute, rajoute Yous, rajoute Vincent, etc. Ouais. Avoir... Le problème, c'est qu'il ne pourra pas y avoir tout le monde. Il pourra pas y avoir tu tout le monde. Ouais, Fal. Fal. Il peut jouer en équipe de France Bien sûr, ouais, bien il est en équipe de France. Pas, la... pas celui. Toi, tu parles de. de tu parles, moi, je parle de Moustapha Fal, pas de Yous. Il n'est pas Moustapha. Pas Yous. Pas Yous. Il, pas il est français. pas français. Il sénégalais. Tout à fait. Alors, du coup, ça passe être des GFL, mais tout à fait à euh, les packs, les ouais, est alors du coup comment tu te projettes sur une équipe où tu jouerais poste 3 il bon, y a Nico Batum hein, sur le poste mais, ouais. mais ce serait incroyable d'avoir euh, que des mecs là de, de, de 15 ou plus. Ouais ouais. Moi bah, c'est euh... ouais ça, ça serait dommage de pas de pas utiliser ça à notre avantage quoi. C'est ouais ça fait, ça fait un peu rêver. Ça fait un peu rêver. Avoir euh... j'ai hâte j'ai hâte de voir comment ça se passer. J'ai hâte de voir les, les entraînements euh... Enfin voilà, je pense que, enfin, surtout défensivement, je pense que ça peut être euh, quelque chose de... casse-tête, ouais. La, <rire> la raquette de Victor Rudy, ouais. tu échanges un peu avec les cas de l'équipe de France euh, qui sont en NBA, qui n'ont pas pu être là pendant les fenêtres, avec Evan, avec Rudy, avec Nico Un petit peu, un petit peu. Euh, je pense à Rudy notamment, qui, ouais, avec qui j'ai une facilité pour parler, pour, pour discuter. Quoi. Mais, euh, mais non, j'essaie de ne pas, voilà, pas trop m'immiscer. Euh, ils sont, ils sont bien occupés déjà. Pour l'instant, vous n'avez pas encore vraiment discuté de l'équipe de France tous ensemble. Non, non, non, non. Encore, en même temps, on est tôt dans, dans la saison. C'est ouais. bien normal. Alors, regarde, on voit cette belle photo avec Jérémy qui, euh, qui est là aussi, hein, Medjana qu'on aime beaucoup, <rire> et qui était sur cette belle photo euh, du côté de, de Vegas. Pour finir, il y a quelque chose d'un peu, peu plus léger et tout c'est un petit peu tout le star system. Ça, au bout d'un moment, on a compris hein, pendant pendant cette petite heure d'interview que c'est le basket, c'est le travail et c'est comme ça que ça qu'on peut. Il n'y a que comme ça qu'on peut réussir. Mais il y a quand même tout, un peu les à côté. T'as que 19 ans, mais ouais. voir uh, Travis Scott qui vient au, qui vient à Bercy pour toi. Euh, Travailler au parc et de rencontrer Kylian Mbappé. Ouais, tout ouais, ça. Ouais, ouais. Com comment toi tu trouves ça que c'est un à côté cool Comment tu comment tu le vis toi Ça t'arrive à en fait à kiffer quand, quand, quand il se passe ce oh, moment-là avec uh, Travis Scott, bien sûr. par exemple. Ouais, c'est Bon, franchement, j'essaie de profiter à fond de, de, de tout ce qui se présente à moi. Quoi. Des fois, c'est un peu fou. Je me suis dit l'autre jour, c'est en fait ma vie ressemble un peu à Touquet. Des fois, <rire> je fais des trucs, je rencontre, je rencontre telle star, je vais faire mes chaussures pour la draft. Je vais, tu sais... je fais les... voilà, quoi. Ça ressemble un peu à Touquet. Des fois, et c'est mais c'est fou. Et c'est voilà, mais c'est un peu c'est un peu c'est un peu fatiguant ne faut pas trop faire de de de même d'apparition comme ça et tout bah, j'aime bien aller au parc des princes mais bon les matchs ça finit tard tu vois si j'entraîne le lendemain matin c'est euh, donc c'est assez fatigant mais c'est franchement c'est super cool c'est que du bonus en fait c'est que c'est que, que du plus et bien pas de pas enfin parce que je ressens pas de pression quoi tu vois je, je rencontre bah, mbappé bah je suis pas tu vois je suis pas en train de me dire oh, faut que je sois, faut que je sois bien devant lui et tout tu c'est tranquille quoi vous avez changé un peu qu'est-ce qui t'a dit ouais. lui qui a un peu comme toi rapidement lui pas lui parler d'âge toi j'ai l'impression qu'il a la <rire> ouais. même chose bah, c'est ça c'est ça, ça que, que sur quoi j'allais enchaîner c'est que au final c'est presque que des gens qui avec qui as des points communs parce qu'en gros c'est c'est des gens qui ont soit qui ont déjà qui ont déjà réussi soit qui sont en train de réussir encore plus et donc euh, et donc c'est souvent des bosseurs c'est souvent des mecs qui voilà qui ont euh, qui ont cette esprit de compétition notamment Mbappé euh, ouais et, et puis c'est aussi Mbappé il est cool en plus mais euh... Comme j'ai dit, c'est que du bonus. C'est que, des, que des ce que gens. souvent des gens cool en plus. T es conscient quand même, voilà, qu'il y a des rails, mais que c'est cool. Voilà, il y a les bons petits à côté de cette vie. Ouais. Hein, ça, ça fait aussi partie de ça. Et euh, du coup, ben, t'en voilà, es conscient, tu, tu, tu prends ce que tu à prendre. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je ne suis pas très sûr pour de ça. Est-ce qu'il y a un moment qui ressort là d'une rencontre parmi d'autres euh... oh, Vraiment Non, non, j'ai pas de. Je me rappelle quand j'ai rencontré Magic, c'était mes parents qui étaient fous un peu et... Normal. Mais sinon, non, j'ai pas de. J'ai l'impression que de toute façon, tout ça existe sur le ça Le la à Vegas, c'est quand même. Je pense que c'était la rencontre qui m'a le plus marqué, quand même. tu vois. C'est parce que c'est. Ouais, enfin, c'est. On dirait que Là, c'est le truc qui crime, c'est que c'est Le Brown et Anthony. On dirait que tu Je pense presque les rôles sont inversés, quoi. Ouais, non, non, je En tout cas, c'est pas l'impression que j'ai eue, mais. On exagère un Mais ouais, je pense que c'était la rencontre la plus cool, en tout cas. C'est. Voilà quoi. En tout cas, c'était une étape de la Et pour, pour finir, tu sais, on a vu Steph Curry, on a vu Lebron, euh, et on a vu Yanis parler, parler de toi, dit avec euh, C'est un ovni. Donc Lebron avait dit C'est un ovni. Steph Curry avait dit, on dirait un joueur Jules aussi sur... il a dit, mais dans une chanson. Dulossi, <rire> <rire> n'importe quoi. Yanis avait dit, bah, tiens, regarde, ce n'est pas une licorne, c'est un ovni, avait dit Lebron. Il a dit, il a dit Alien en fait, pas ovni. Il avait dit, ouais, il avait Alien. dit ovni. Il avait dit, ouais. Tu oh, préfères Alien. Alien Tu préfères Alien ouais, okay. ouais. Euh, il compte comme Rudy, tire comme KD, c'est fou, dit Yannis, il faut se préparer à jouer contre lui, bah, ouais, c'est clair. Et Steph avait dit, c'est un joueur créé sur Touquet avec un code triche. Alors, c'était il y a quelques mois maintenant, mais sur le moment, tu vois, j'ai l'impression que tout coule sur toi, que c'est facile, mm -hmm. presque, mais là, quand même, c'est un truc de malade. Ouais, ouais, ouais, c'est... Bah, c'est que des mecs humbles, je pense à Yannis, notamment, qui est, qui est toujours super humble, tu sais, donc, c est, donc il, est, il est élogieux, presque, mais... Mais, euh... ouais, c'est ouais, cool. Après, pour moi, c'est pas, un... pas un truc de fou où... où ça met pas de pression en plus. J'ai l'impression qu'ils disent que cool, des trucs ouais. que tout le monde savait aussi. Ils venaient juste de découvrir, mais ouais. bon, nous, on disait ça un peu depuis quelques temps, quoi, depuis 2-3 ans. Ouais. Bah, enfin, euh, tu étais un peu un... Alors, pas ouais. une licorne Non, surtout pas une licorne. T'aimes pas la licorne, ça va. voit. Ouais. <rire> enfin, OVNI. OVNI non plus. C'est moins fluide que Alien, je trouve. Alien, oui. Et donc, Alien. Et, et Wemby, du coup, c'est toi qui as choisi Alors, c'est... Alors, je ne suis, suis pas celui qui a découvert ce, ce, ce surnom. Moi, j'ai un souvenir, c'est Charles Cléudy qui dit qui m'appelait tout le temps comme ça. Et, euh, mais mais disons dis que c'est. Bon, c'est simple, plus quoi. C'est facile, en fait. Oui. Et, et puis, ça évite que les gens fassent des fautes d'orthographe à Wemba Nyama, tu vois. Qui est... Ça, c'est relou, ça. Ouais, c'est franchement. À dire ça Yannis, je pense que les gens ont mis deux ans à <rire> voilà. écrire dans le bon ordre. Y a, y, tu vois, Yannis, t'écris Yannis. Écris ah bah ouais, euh, c'est clair. Vois. Plus personne se prend mais, la tête. Ouais, ouais, ouais. Donc, Wemby, c'est. Ouais, quoi. Ça, ça passe, quoi. C'est fluide. C'est un peu marketing, tu vois. Alors on va finir sur un truc, mais je sais pas si tu en as déjà parlé, mais est-ce que tu as grandi en tant que fan NBA Ouais, bah oui, mais oui, vraiment ça. à fond. Alors on n'a pas de rêve en fait. Ouais, avec ça, avec toi. C'est quoi ton joueur quoi, ouais, quoi ton bah, joueur ta par team Par contre, euh... j'ai jamais eu de, tu vois, j'ai jamais eu de. Je m'étais pour une équipe. Alors. Un petit peu. Faut pas le dire. <rire> mais je crois, je crois pas que je puisse le dire. Mais... Faut pas le dire. Voilà, <rire> un, peu, en... un petit peu. <rire> un petit peu dans le passé mais euh, mais mais dernièrement petit couche, là là. mais dernièrement dernièrement plus du tout tu vois dernièrement je suis vraiment comme je comme je dis je peux aller dans n'importe quelle équipe bah, je suis vraiment j'ai vraiment j'étais pas plus fan d'une équipe quoi mais les équipes que, qui sont plus intéressantes sportivement après moi qui gagnent plus ou quoi mais, mais sinon euh, j'ai eu des périodes de joueurs euh, de joueurs vraiment euh, favoris quoi euh, ça, ça dépendait de mon âge, je me rappelle, il euh, y a longtemps, c'était Iverson. Quand j'ai commencé à être en U13, U15, c'était Westbrook, quand il était fort enfin, à faire sa saison MVP. Quoi. Euh, ensuite, c'était plus KD, et maintenant, c'est plus Yanis. Euh, ah, de Iverson je... à Yanis, ça a évolué, effectivement. Ouais, ouais. bah, bien sûr. Bah, on, ouais. fait, on fait tous les postes. J'avoue en fait, que tu, ouais. <rire> tu grappes comme ça, là. En mais, euh, ouais, c'est... J'ai toujours été... Toujours. C est, c est, Peut-être pas, mais très longtemps, ça fait très longtemps que je suis un fan de NBA, ouais, bien sûr. Et alors, est-ce que ces mecs-là, tu les as scoutés un peu pour essayer de reproduire leur ouais. move, comme on l'a tous fait, hein, bien sûr, mais pour toi, ça a peut-être plus de sens que pour nous. <rire> quand, sûr, tu, <rire> quand, tu, quand tu dribbles, j'imagine qu'il y a du Iverson dans ta tête, un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Bon, Iverson, c'est pas celui que j'essaie le plus de reproduire, mais, mais euh, j'essaie de, de prendre ce que je peux prendre de, de, de tout le monde. Quoi. Comme qui, par exemple Dis-moi, pour le dribble, par exemple. Clairement, qui... bah, alors, je me... ça, c'est... En travail individuel, c'est KD qui est vraiment le plus intéressant, je pense. Par euh... rapport à la taille aussi bah, Même pas, je pense, que tous les... je pense que tout le monde devrait observer KD, en fait. Parce que c'est un... techniquement parfait, en fait. Et il fait... En fait, c'est qu'il joue aux échecs sur le terrain, quoi. Tu vois Quand tu analyses vraiment... Je n'ai peux... je pas... pas commencé à faire ça de moi-même, hein. c'était avec mes coachs, je pense à Tim Martin, notamment, avec qui on a... on a beaucoup analysé, etc. Et lui, il m'a appris beaucoup de choses, il m'a montré beaucoup de choses sur KD, en fait. Et... C'est vraiment, il joue aux échecs. Quoi. Il fait ce move, selon la réaction du défenseur, il va faire ci, ça, il va, il va avancer, il va crosser, tu vois, il va faire une, un, une hésitation. Je pense que tout le monde devrait étudier Clédy. C'est un, un livre, en fait, quand tu le regardes. Alors, OK, pour le dribble, est-ce que pour autre chose dans le jeu, tu t'inspires d'autres ouais, ouais, Sur quoi Quel joueur et Pour quelle aspect euh, Disons que, Janice, bah, par exemple, la manière dont il, va, dont il va au panier, et en gros, bah, bon, concrètement, la manière dont il provoque des fautes, mais il ne va pas chercher des fautes comme d'autres joueurs en, fait, en NBA. Il va pas, lui, il ne va, va pas à la pêche aux fautes. En fait. C'est que les défenseurs, ils n'ont aucune autre option que de faire faute quand il, quand il va au panier. Et donc, euh, la manière dont il, en fait, ouais, dont il projette son, son corps en avant. Parce que quand tu as un mec qui, qui va mettre un coup de, un coup de torse ou quoi. La première réaction, et c'est quelque chose que j'essaie d'inhiber un peu, c'est de, de se retourner et de faire un fadeaway. Surtout quand moi bah, je suis assez allé sur les fadeaways, surtout quand tu es allé sur un fadeaway. Quoi. Mais lui, il ne il recule, il recule pas, en fait. Et comme il est beaucoup plus haut et beaucoup plus rapide que tout le monde, bah, les, mecs aucune, les mecs sont en retard. Quoi. Ils n'ont aucune autre option que faire faute. Et ça l'envoie sur la ligne... C'est intéressant ce que non, nous tuer, non, parce que le que là, on n'est faut... pas sur... Euh, il est juste physique, il a ouais. euh, dans, dans il a, son il a, jeu... Il y, oui. du voilà. contact, il y a une lecture du contact ouais. pour justement... Euh, T'as raison, ouais. parce que c'est vrai que sur chaque contact, le réflexe qu'on a, c'est de reculer. Bah ouais, c'est un peu le réflexe qu'on a, qu a, qu a tous à tous les niveaux, c'est que c'est... Ben oui, dès que tu as un contact, c'est de reculer, c'est de s'écarter du panier pour shooter. C'est vrai qu y a Nice, pour le coup, lui, là-dessus, il est inarrêtable. Quand il, il traverse comme ça le terrain, que les mecs, ben en fait, ah ouais. ils peuvent juste s'accrocher à ses bras. Et, et il euh, marche comme des, hein. des mecs physiques, il y en a d'autres. Oui, c'était pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. On finit un petit peu juste sur, euh, sur ce que tu fais un petit peu à côté. On en a parlé un petit peu au début de l'interview. Parle-moi un petit peu de ce que tu dessines, de ce que tu aimes, de, de, de ce que tu lis. Parce que c'est une partie, on l'avait découvert un petit peu dans cela, mais moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Qu'est-ce que ouais. tu dessines Qu'est-ce que je dessine Alors. Déjà, j'ai en fait, euh, une problématique, c'est que bah, j'aime bien dessiner les gens, tu sais, les formes, etc. J'ai appris ça il y a quelques années, euh, vraiment reproduire les, les mouvements des, du, du corps humain, en fait. mais je me suis rendu compte que le, la plupart du temps où j'ai l'occasion de dessiner vraiment des gens, en public, c'est dans le train ou dans l'avion, en déplacement. Donc en gros, les gens sont toujours assis et sur leur téléphone, donc c'est répétitif. Mais, euh, mais euh, qu'est-ce que je dessine sinon Pff, plein, Franchement, des trucs différents, des trucs qui n'ont aucun lien, en fait. Des, des, des trucs imaginaires comme des, comme des situations de la vie réelle, quoi. Mais, euh, ouais, je dessine aussi des, des, choses que, des choses que je lis dans, dans les livres, etc. Je, suis, je, lis, je lis beaucoup, de plus en plus, peut-être. Euh, Qu'est-ce que je lis en ce moment Je vais finir La Voix des Rois, de Brandon Sanderson. Ok. C'était super. Et alors, du coup, tu dessines, tu lis, tu aimes la littérature. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, Victor sorte une BD ou écrire pendant longtemps, un livre. Alors, pas, euh... bah, demain, je te, je te parle pas de. Tu racontes ta vie, je te parle d'inventer ouais. voilà, une histoire, de la fiction par exemple. C'est plus ça mon délire, ouais. okay. Mais euh, pendant longtemps, je pensais à. Je pensais à. À une BD. Depuis, depuis tout petit, j'ai voulu écrire une BD. Mais. Euh, mais euh, je suis plus, en ce moment, je suis plus sur la littérature. Okay. Mais, mais je pense que je reviendrai sur le, le, beaucoup le dessin, les planches et tout plus tard. Bah, tu sais que de toute façon, la vie, c'est un cycle. Hein. Bah, tu t'intéresses à un truc. Euh... C'est ça. Voilà, je sais que... Et puis en ce moment, je lis énormément de fantaisie. Euh, ça veut pas dire que demain, je lirai pas d'autre chose. C'est fini, Naruto J'ai déjà lu peut-être le premier tome de Naruto. Mais... Je t'ai arrêté. Tout le monde m'a dit qu'il adore Naruto, c'est un gars des mangas et tout ça, je te jure. Hein je suis un mec des, je suis un mec des... des belles œuvres. Ah bah bah que ce soit ouais. un manga, un film. Moi, ah grâce bah bah de... le créateur de Naruto. Hein. <rire> voilà. <rire> un film français, un film muet, un court métrage. Je... Bah, il y, y a des mangas que j'aime, mais c'est pas parce que c'est des mangas. Tu as pas l'esprit. Il y, y a beaucoup de mecs qui sont branchés manga et tout. Moi, je suis pas branché manga. Tant que c'est une bonne série, en fait, euh, je vais y regarder. Je vais te donner deux trois animés un peu à lancer. a Persever Police, tout ça, très cool à regarder. Police tu connais pas Bah, je l'ai lu. Oui, mais tu l'as lu, alors ils en ont fait un animé aussi. Ah. Le, le, le livre est trop bon, l'animé est tout. Ouais, le livre, bien. Bon, on va s'arrêter là-dessus en tout cas. Ouais. Victor, ça, on a presque fait une heure. Merci beaucoup en tout plus cas. Plus d'une heure, tu veux dire Ouais, ouais plus d'une heure. Ouais. Merci <rire> beaucoup pour ton temps. Merci. <rire> okay, merci euh, on va remercier vous. plein de gens parce qu'on va remercier notamment Julien Kouroshkin, c'est lui qui a fait euh, tout ce studio bon, adapté avec, euh, avec, avec, avec les photos de toi. Avec va... des photos que tu ne connais même pas, il ouais. nous a dit que celle-là, il ne l'avait pas comme <rire> bah, ça Ah ouais. Enfin, si, je mais je l'ai en, en photo chez moi, il l'a imprimé, chez mes parents, ouais. On a très plaisir de l'avoir, ça. Ah ouais, si, si. C'est ma photo de profil Insta, je crois. Oui, ah, oui, c'est oui, oui, ça. Bah, voilà, tu vois, on l'a trouvé. On remercie évidemment Issa et sport, On remercie Polo en qui a, qu a assuré. Jérémy, et Tom Serravino, bien sûr, qu'on bossait. Et bah, Théo qui est, qui est venu euh, nous, euh, nous, nous aider au son. On va s'arrêter avec une dernière question, Victor. Michael Jordan ou, euh, ou LeBron James pour le GOAT Tu n'es pas obligé de répondre, évidemment. C'était pour, euh, pour finir. à ah, est-ce que tu as une réponse Il y a une réponse, je crois. Hein. J'ai une réponse nuancée. Pour moi, pendant pendant longtemps et puis je continue à penser comme ça. Le meilleur joueur de basket, c'était LeBron. Mais au final, quand je me dis que le but, c'est de gagner, il yeah, ça, ça fait un argument en plus pour MJ quand même. Quelle belle bien. fin. Très bien, parfait. Bravo bon, bon, Victor. Merci voilà. Victor. À très vite. Je me mouille pas. Ouais. <rire>